Bonjour depuis tout à l'heure, hein, c'est toujours Madi et donc bienvenue dans ce second tirage Open Mind. Alors aujourd'hui j'avais envie de regarder un petit peu par rapport aux effets pardon, secondaires du VAX, des VAX évidemment, parce qu'il y en a plusieurs. Et bien quand est-ce qu'on pourrait enfin avoir plus de transparence puisque il euh, y a beaucoup beaucoup d'omerta il y a beaucoup de dissimulation. Et beaucoup beaucoup de mensonges voilà donc j'avais envie de savoir un petit peu quand est-ce que les médias allaient enfin nous donner la vérité et quand est-ce que les scientifiques allaient aussi être libres de parler alors au niveau des effets secondaires voilà c'est parti donc je prends le jeu de haut que vous connaissez bien maintenant donc bah tiens sans surprise on a justement les médecins et certains sont mis à l'écart justement. Alors, certainement les médecins, justement, qui révèlent la vérité. Hein, la coupe est bien. Donc, on va plutôt partir là-dessus. Les effets secondaires. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ben je vais prendre, tiens, six cartes. Allez. Les effets secondaires. Voilà. Ça fait E-F-F-E-T-S. Allez, on va faire comme ça, les effets. Alors, il y a des histoires de départ, de soutien, de, de conseil, d'idéologie d'enfant. Et justement, on finit par la carte du serpent. Une carte intéressante. Ok. Donc maintenant, on va recouvrir. Je ne vais pas dire euh, tout de suite ce que je pense parce que, euh, évidemment, on va attendre la seconde carte. Hein. J'avais déjà, en fait, des, des idées. Mais on va attendre que toutes les cartes soient là. Alors, lutte de pouvoir. Bon. Donc, déjà, ça confirme mon premier ressenti. Ça, c'est les, les gens qui restent, les gens qui partent. Donc, ça, c'est, à mon avis, c'est plutôt les médecins. Hein. Alors, changement ici. Caché, ouais, cette carte-là, on l'a pas très, ne l'a pas eu tellement souvent. Hein. Donc caché, attendez, je baissais un peu les cartes. Donc vous voyez bien, voilà. Ici, j'ai colère. Voilà. on va remettre ça comme ça. Colère. Là, j'ai affection, donc ça, c'est les enfants. Et là, j'ai attaque. Justement. Les cartes sortent bien ensemble, je trouve. Hein. Donc... Alors, lutte de pouvoir, oui. Lutte de pouvoir, effectivement. En plus, on a ici euh, le nouvel ordre, enfin bref, le nom, hein, ici. Euh, alors, colère. J'ai tendance de réfléchir si c'est colère du nom ou colère envers le nom. Ici. J'irai voir après, parce que pour l'instant, je ne sais pas. Par contre, lutte de pouvoir, oui. En fait, il y a une espèce de de séparation qui se fait entre les personnes qui sont avec le pouvoir et les personnes qui luttent contre le pouvoir. Il y en a certains qui restent, il y en a certains qui partent. Ça, c'est à mon avis tous les médecins, par exemple, qui ont parlé des effets secondaires, qui ont dit la vérité et qui sont contraints de partir. Alors, un, change, un changement ici, donc on ira voir, parce que ça c'est positif, c'est sur les gens qui se regroupent. Ici, alors ici, elle est, ce qui est caché. Donc là, ça me fait vraiment penser, en fait, à des gens qui viennent demander conseil à d'autres et qui disent non, non, il ne faut pas dire la vérité, il faut cacher. Hein? Ici, donc on a enfin, des recommandations. Hein? On voit bien, hein? on a l'enfant le, le, le, qui vient demander conseil. Hein? Enfin, là, on a vraiment l'impression que c'est ça. Donc ici, le conseil, c'est de cacher. Et justement, là, on a le serpent qui attaque. Alors, ce serpent, ça peut être soit le poison qui attaque, donc ce qu'il y a dedans, dans, le, dans la piqûre, soit ça peut être vraiment, justement, le, le nouvel ordre. J'espère que vous voyez bien les cartes, parce que j'ai une espèce de reflet. Attendez, je vais aller fermer le volet. Voilà. Alors, ça devrait être un peu mieux au niveau de la lumière, j'espère. Alors oui, donc, pour l'attaque, on ira regarder ce que ça peut être. Et ici, alors, l'affection pour les enfants. Donc là, on a en fait les deux cartes du milieu qui sont plutôt positives. Parce que changement et affection. Donc pour moi, ici, il y a un changement de personnes qui vont... Enfin, lié, pardon. Changement lié aux personnes qui vont se regrouper. Et qui vont se regrouper, justement, pour défendre les enfants. Pour lesquels elles ont de l'affection. Donc ces fameux effets secondaires. Eh bien, à mon avis, on va vraiment en savoir de plus en plus grâce à ces personnes-là. Qui vont provoquer un changement. Et vous voyez qu'en fait, on a vraiment, si on prend les extrêmes, le de pouvoir cacher, attaque et colère, on a ici des, une histoire qui est assez intéressante. En ce sens que, on peut finalement considérer finalement, que la colère va être envers le, le nom ici, puisque c'est eux qui donnent les instructions de cacher les attaques. Euh, en relation avec la fameuse substance, hein, parce que c'est une substance qui attaque le corps. Je crois que je vais l'interpréter comme ça. Et la lutte de pouvoir, ça va vraiment être entre les personnes qui vont partir, donc qui vont abandonner le combat, je crois que c'est ça en fait, et les personnes qui vont rester, se battre, pour provoquer le changement. Bon, voilà, j'ai réussi à retrouver le lien. Hein, parfois, je mets un petit peu de temps avant de trouver le, le lien conducteur, mais pour moi, c'est ça. Donc, il y a bien pour l'instant, c'est sûr, des histoires de, de dissimulation, oui, on cache des choses et ça c'est sûr à 100% par rapport à ce, ce, ce serpent, ce venin, hein, c'est vraiment un poison. Vous voyez, vous avez le serpent donc c'est le venin du poison qui attaque le corps et qui attaque évidemment bon, les enfants, pas que évidemment, hein, mais euh, entre autres les enfants et les gens. Bon, donc on sait que c'est caché, on sait que la substance attaque les, les défenses immunitaires. On sait que les enfants sont au cœur du problème. Hein. Ce sont des victimes innocentes et on sait qu'il y a une lutte de pouvoir. Alors, la colère. Il va y avoir de la colère. On va essayer de voir un petit peu plus justement si ces fameux effets secondaires vont être révélés Ici, il y a des gens qui vont être punis. Donc on va remettre une carte sur chaque et on va voir ce qui sort. Voilà, j'ai toujours le soleil. Espérons que, justement, il y aura aussi le soleil dans les cartes. Alors, oui, un fardeau qui pèse sur ceux qui se battent, hein, par exemple. Ici, ben justement, parlant du soleil, vous ben voyez, la carte est sortie. Donc, il y aura vraiment des choses qui vont être révélées. Ici, il y a des gens. Alors, il y a le, le mendiant ici. Alors, il y a des gens ici. Alors, soit qu'ils vont aller demander. On va voir. Je ne sais pas trop comment l'interpréter, cette carte-là. Là, on a bien les parents qui sont responsables de leurs enfants. Là, on va avoir quand même euh, des choses qui vont s'arrêter hein, pour les enfants. Je vous rassure. Hein. Et là, pareil. On va aussi avoir des révélations par rapport aux tout petits-enfants et par rapport aux femmes enceintes. Hein, vous savez que... Des femmes enceintes qui se sont fait euh, euh, vax et hein, eh bien il y a des conséquences dramatiques bon on va remettre des cartes dessus pour savoir un petit peu hein. ma question étant toujours est ce qu'on va en savoir plus à propos des effets secondaires bon. a priori oui surtout surtout en ce qui concerne les enfants en fait c'est surtout eux qui sortent hein. parce que apparemment ce sont les enfants qui résistent le moins hein. Bon, alors se libérer d'eux, justement. Donc, le de pouvoir se libérer d'eux. Vous voyez comme en fait il y a un fardeau ici hein, sur les personnes, sur les personnes, pardon, qui ont justement choisi de lutter contre le pouvoir. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, qui pèse. Et là, on a le nom qui s'accroche. Hein. Mais. Ils peuvent s'accrocher tant qu'ils veulent, il va y avoir quand même pardon, il va y avoir quand même le soleil. Donc on va avoir le soleil sur leurs agissements, hein, parce que ce sont eux qui sont derrière tout ça. Hein. Bon, ça paraît tellement évident que je, je ne l'ai pas précisé, mais bon. Courage, donc ça c'est courage par rapport aux mamans, hein, aux, mamans aux enfants. Hein. Il faut résister, c'est ce que la carte me dit, il faut résister. Il ne faut surtout pas accepter ce que vous dit votre médecin ou qui que ce soit faillir, oui, alors attention parce que malheureusement il y aura des, des parents qui vont qui vont faillir donc qui vont échouer à protéger leurs enfants, ici c'est net hein. ici on a des contraintes on va voir après et là on a rigide, d'accord carte un peu bizarre ici bon, alors ce que ça me dit en fait c'est que ça va pas être facile hein. parce que eux là le, le nom s'accroche ils s'accrochent très fortement ici. Que le fait de s'accrocher, eh bien, ils exercent des contraintes. Hein, ils sont vraiment dans les contraintes ici. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les contraintes Eh bien, si, par exemple, il n'y a pas de piqûre pour les enfants, eh bien, il y a des choses qui seront mises à l'arrêt. Hein. Donc, ça, c'est les contraintes, vous savez. Hein, c'est les fameux euh, pas de piqûre, pas de passe, pas de passe, pas de sport, pas de sport, pas d'amusement. Donc, ça, c'est les contraintes ici. Donc, ils jouent la carte, de, justement, de, de l'obligation dessinée. Et ce qui va faire, finalement, que les parents, encore une fois, vont échouer à leur tâche de protéger les enfants. Bon. Alors, rigide, ici. Voilà, je ne vois pas trop ce que c'est pour l'instant. Donc, je veux voir. Bon, et là, je vais l'expliquer. Alors, rigide, c'est quand on ne veut pas être flexible. Ah, je crois que je sais ce que c'est ici. Ouais. C'est justement quand on ne veut pas être flexible. Mais ben Ça, c'est les, c'est le mendiant qui tend la main. Donc, c'est le mendiant qui demande de l'argent. Donc, ça, c'est les médecins, par exemple, qui, euh, qui sont corrompus et que l'on... Comment dire Que l'on achète. Voilà. Et qui, eux, bien, ne changeront pas d'avis. Hein, il y a beaucoup, beaucoup de corruption. Bon, on les voit ici. Bon. Alors, ça ne répond pas à la question. C'est quand est-ce que finalement, on va pouvoir justement avoir la lumière sur les fameux effets. Hein, pour l'instant, je tourne un petit peu autour. Hein. Alors, il y a des petites cartes. Ici. Et la mort. Bon, clair et net. Hein. On a carrément la mort. Alors, les petites cartes, ça me fait penser quand même euh, à des histoires que l'on poste. Donc, des témoignages, plutôt. Hein. Donc, ça peut être Internet, ça peut être autre chose. Ça peut être des... Euh, des Qu'on appelle ça Des comptes rendus. Hein, des... Des, des, des, comment dire, des preuves scientifiques. Hein, tout ce qui est du domaine, finalement. On, on amène des cartes. Donc, on apporte de la, de la matière. On va remettre encore une carte à côté pour être sûr que c'est ça. Donc, c'est un petit peu de la documentation, quelque part. Hein. Des témoignages, tout ça. Voilà. Voilà. Ça, on peut avoir les, la bibliothèque. Donc, ça va dans le sens que je suis en train de vous dire. Et justement, qu'est-ce qu'on a ici sans surprise Le médecin. Donc, qu'est-ce qui va faire finalement que les choses vont changer bon, On a effectivement en dessous, vous vous souvenez, hein, les gens qui se regroupent, qui se rassemblent entre eux pour justement défendre les, les enfants par affection des enfants. Et là, moi, ce que je vois, c'est les médias. La documentation, les médias, les écrits, euh, les preuves, tout ça, par rapport aux morts... C'est les décès, il hein, faut appeler les choses telles qu'elles sont, justement en relation avec cette fameuse substance. Donc finalement, qu'est-ce qui va faire euh, Ou plutôt, qu est-ce est est qu'on va en savoir plus sur les effets secondaires Oui, ça sera par le biais des témoignages. Et par le biais, encore une fois, de l'action euh, des médecins qui a entraîné effectivement les décès. C'est plus par les témoignages que je vois ça, moi information qui remonte. Je ne vois pas l'action d'une personne en particulier. Alors, ici on a se conformer. Ici on a éliminé. Ici on a le vrai, donc la, la vérité révélée. Et ici on a supprimé, supprimé avec la mort. On a des cartes qui sont fortes quand même. Hein. Éliminer, se conformer. Oui, donc c'est ça. Il va y avoir vraiment des, des témoignages sur les personnes justement qui se sont conformées, donc qui ont fait la piqûre hein, et qui vont venir euh, justement témoigner du fait que cette substance vise à éliminer d'une part et c'est aussi également pour éliminer euh, la fameuse piqûre. On a les deux. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir la, la vérité qui va être révélée et euh, on va bien en fait avoir une espèce de révélation, puisque tout ça, c'est fait pour supprimer. Supprimer des gens. Bon. OK. Alors, euh, quand, quand est-ce qu'on va pouvoir avoir, finalement, révélation de tout ça On va voir si on peut avoir une idée du temps. Alors, ben c'est lent. Vous voyez, vous avez la tortue. Ça va mettre du temps. Et ici, il y a quand même les autorités qui vont venir arrêter les choses. Bon, ça, c'est bien. Donc, il y a bien la notion d'arrêt. Hein, vous voyez, vous avez le, le gendarme qui lève la main. On arrête tout. Mais malheureusement, ça va, prêtre, ça va mettre du temps. Donc voilà, on va juger vraiment plus sage d'arrêter. Hein, mais encore une fois, avec, de, avec trop de lenteur. Et ici, le, le gendarme nu. Alors, nu, euh, ça me fait penser à la vérité qui est mise à nu. Bon, c'est un peu bizarre comme carte. On va remettre une autre à côté pour... Euh, pour essayer d'affiner un peu. C'est la vérité toute nue, en fait. C'est ça. Ou mise à nu, mettre à nu les, euh, les coupables, quoi. En fait, c'est un peu ça aussi. Hein. Voilà. Bon, c'est bien ça. Hein. Le danger, vous voyez, le poison qui ressort. Hein. Donc, on va, on va juger plus sage, effectivement, d'arrêter les choses. Ici. Puisqu'on va aller, en fait, révéler... Euh, la vérité toute nue, si vous voulez. Hein. Il y a une mise à nu, en fait. C'est un petit peu ça, parce en fait, qu'il qui me vient en tête. Hein. Donc, on va vraiment révéler la vérité et le danger de la substance. Alors, au niveau du temps, avec ce jeu-là, je n'ai pas la niveau, le niveau du temps. Euh, il faudrait que je prenne un autre jeu pour savoir. Alors, on va quand même essayer avec ce jeu-là. En tout cas, ça va s'arrêter, mais malheureusement, avant ça, il y aura eu beaucoup de victimes. Ça, c'est sûr. Alors, donc on va trouver plus sage d'arrêter tout ça, une fois que la, la vérité sera révélée, mise à nu en fait, c'est vraiment ça, c'est mise à nu, et que le danger sera aussi révélé. Alors, au niveau du temps, on va essayer de voir, bon, alors j'ai, je vais vous montrer la coupe, voilà, donc ça c'est un scientifique hein, qui est en train de justement d'analyser le passé, hein. et donc il y a le travail de SAP ici. Qui est en train de faire son œuvre, mais ça prend du temps parce que le temps que le castor y ronge ce côté-là et l'autre côté, ça met du temps. Mais bon, il y a bien des gens qui sont en train de faire des recherches bah pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur du vax puisque on n'a toujours pas la, la composition officielle, on va dire. Hein. On peut la trouver en cherchant, mais officiellement, on l'a pas. Donc, quand est-ce que ça va s'arrêter Alors, il y a quand même le désert. Donc, il va y avoir vraiment une traversée du désert. Hein. Mais les choses vont bel et bien s'arrêter, puisque ça va être bloqué. Bon. Donc, c'est bien c'est bien confirmé par le jeu Habitat que après une période de... Comment dire De, de désert, de traversée du désert. Hein, C'est-à-dire, en fait, il n'y aura rien qui va se passer. Ils vont continuer. Ensuite, ça va s'arrêter. Donc, on va essayer de voir éventuellement la saison ou qu'est-ce qui va faire que, que ça va s'arrêter. Il y a le, la tempête qui gronde au loin. Bah, la tempête, à mon avis, c'est col la colère. Hein. C'est la colère. La tempête qui monte au loin. Et ici, le fait que... Euh, alors, on, est là, on a des, des bâtiments vides. Mais je me demande si les bâtiments vides, ça ne va pas être... Attendez, laissez-moi réfléchir. Soit le fait que les gens tombent malades. Donc, il y a de moins en moins de personnes. En fait, c'est une analogie. Hein. Les, les, la ville qui est vide, c'est la ville qui est vidée de ses habitants. Pourquoi vidée de ses habitants Parce qu'il y a des décès. Hein, on peut aller un petit peu loin comme ça pour voir pourquoi est-ce que j'ai cette image-là. Donc, en fait, augmentation des décès. Quoi. Et aussi parce que encore une fois, on a la fameuse fumée. Donc, finalement, la colère qui monte, la fumée. Ici, les gens qui disparaissent. En fait, c'est ça, hein, disparition. Donc décès. Ouais, donc en fait, il va vraiment falloir des décès pour que les choses s'arrêtent. Et ça me montre quand même l'hiver. Hein. Donc euh, les périodes de froid. Donc plutôt euh, plutôt sur l'hiver ou appartement où il va faire froid. On va essayer de voir. Est-ce que ce serait éventuellement dans, dans les trois prochains mois? Ouais, il faut attendre que les choses remontent à la surface. Hein, les petits poissons, on le voit bien. Ils vont vers le haut, donc il faut que les choses remontent à la surface, pour qu'on ait plus d'informations. Alors on, a, on peut les compter, tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, si c'est 9 semaines, ça fait 2 mois et demi, ça fait beaucoup quand même. Hein. Parce que 9, ça ne peut pas être le mois de septembre, c'est passé, donc c'est pas ça. Ouais, malheureusement, c'est exactement ça, le mal sera fait. C'est-à-dire que pendant ce temps, eh bien on insiste à la destruction. Alors, la destruction des, des, des enfants, la destruction des, des personnes. Toutes ces personnes-là, enfants, adultes, qui étaient en bonne santé. Et vous euh, voyez, en fait, on a quelque chose qui est saccagé ici. Qu'est-ce qui est saccagé Eh bien, évidemment, euh, le corps humain, les défenses. Et là, on ne peut rien faire. Vous voyez, en fait, il y a toutes les personnes qui sont en train de faire déjà des alertes. Eh bien, malheureusement, euh, si c'est les personnes qui hurlent. Hein, Attention, danger, malheureusement, ça n'empêche pas la petite musique, la petite propagande de continuer. Donc, je vous dis, ça ne va pas être tout de suite. Hein. Voilà, on a bien ici le, le serpent, ici. Le, le danger est là, c'est très clair. Il n'y a aucune ambiguïté. Le danger est là, mais les gens dorment. Les gens dorment, les gens ne le voient pas. Malgré les lanceurs d'alerte, malgré, ici, le fait que l'organisme soit euh, saccagé, ici. Si hein. vous dis, ça met du temps à cause de ça, hein. Donc, 9 semaines, c'est finalement, c'est euh, réaliste. On va essayer de voir quand même. Si on peut avoir une autre... Euh... Ouais, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge, quoi. C'est ça, en fait. Pour l'instant, euh, voilà, tout le monde trouve que tout, le monde, tout va bien. Ouais, encore une fois. Parce que, pour l'instant, on a des gens qui sont puissants, ici. Un petit peu la pleine lune. Hein. C'est un petit peu le côté... Euh, pas ésotérique, mais avec la pleine lune, ça fait penser quand même à des gens qui sont dans les choses, justement un peu euh, du genre, euh, justement, nomme. Hein. Il y a un peu un côté, un peu, un peu un côté maléfique avec cette pleine lune là et l'espèce de, de, de lionne ou de puma, je sais pas exactement qui observe. Il y a des gens qui sont puissants ici. Un hein. voyez qu'elle est perchée, hein, donc elle est en haut, donc elle domine. Il y a une question de domination ici. Il y a encore trop de gens qui dominent la situation. Ça va mettre du temps. Et combien de personnes vont être malades à cause de ça Ouais. Bon. Là, j'ai un autre le jeu. Il me dit simplement de se mettre en retrait. C'est tout. Mais alors, au niveau du temps, j'ai que le, le chiffre 9. Je vais essayer de voir si je peux avoir une autre indication du temps. Alors, au moment où j'étais chercher mon jeu, eh bien, ma caméra s'est arrêtée. Et donc, je ne m'en suis pas aperçue. Et donc, eh bien, j'avais rangé mon jeu. Bon, alors au moment de regarder la vidéo, là, c'est là, je me suis aperçue qu'il manquait un bout. Et donc, eh bien, je vais continuer avec la datation. Donc, je reprends j'en étais. La révélation des effets secondaires. Donc, on va faire avec le taromatique. Donc, la coupe, c'est le battleur et l'empereur. Donc, il y a bien quelque chose qui va commencer, hein, je vous montre. Et qui va se concrétiser... Donc, on a bien, en fait, euh, comme un une espèce de nouveau départ. Mais suite à l'impulsion de, finalement... Alors, soit d'une personne, mais je pense pas que ce soit qu'une personne, soit par rapport à, au groupement de personnes que l'on a vu. Hein. C'est plutôt ça, à mon avis. Bon, c'est pas une coupe qui est extrêmement parlante. Donc, on va plutôt regarder au niveau du temps. Hein. Mais ça montre quand même qu'il y a des choses qui vont changer. Donc, la révélation des effets secondaires, je prends vais prendre que deux cartes hein, pour avoir une datation. On a la justice. Ben ça, c'est bien. Et le monde alors spontanément, sans trop regarder les significations des cartes, ça me montre quand même qu'il y aura effectivement des, des, alors des justices, donc des gens qui vont devoir rendre des comptes et que l'étranger va intervenir. Donc c'est ce ce bien, bien, bien ce que je pensais, hein. c'est qu'il y a plein plein de gens qui vont parler et ça va être vraiment euh, au niveau en fait, mondial, j'ai envie de dire. Hein. C'est vrai qu'on a des informations qui viennent d'Allemagne, hein. il y avait un reportage que je vous ai posté sur la communauté, c'était des médecins allemands... Hein. Évidemment, euh, sous titres en français. Et puis, on a aussi des choses qui viennent d'Amérique, euh, qui viennent... Euh, bah, certainement, on aura des informations au niveau d'Israël, parce que c'est là où ils ont le plus euh, euh, vax, quoi, hein, euh, etc., etc. Donc, on va avoir vraiment des révélations, en fait, du monde. Moi, je pense vraiment que c'est important. Alors, par contre, au niveau des dates... Alors là, j'ai 8 et 21, ça me dit rien. 21, ça pourrait faire penser l'année 2021, éventuellement... Par contre, le 8, euh, bof, ça, ne peut pas être le mois d'août, c'est passé. Alors, on va rester sur l'année 2021, parce que j'ai vu ce chiffre-là. Hein. Souvent, il faut aller chercher euh, ses intuitions. Et on va regarder éventuellement si on peut avoir un, un... Alors, une datation. Alors, l'as d'épée, ça me fait penser quand même, par contre, à la nouvelle année, moi. Donc, vous voyez, en fait, ce serait 2021. Mais finalement, avec la nouvelle année, ben, ça voudrait dire décembre, quoi. Décembre, janvier, hein. Donc vraiment la fin, toute la fin de l'année 20, 2021 vers décembre et les choses vont s'accélérer sur euh, vraiment le début d'année. Donc ça ressemble, ou plutôt ça confirme quand même un petit peu ce que j'avais sorti euh, dans l'autre tirage, hein, où je voyais fortement les choses quand même bouger sur 2022. Mais on va à mon avis avoir des, déjà des, vraiment beaucoup, beaucoup de, de révélations, enfin de révélations, de témoignages on va dire vers la fin d'année. 2021. Et là, alors HDP, ben, pour moi là, c'est début d'année. Hein. C'est là où effectivement les choses vont bouger. On va demander confirmation. Ce sera vraiment plus sur 2022. L'empereur. Alors l'empereur, c'est aussi une belle carte. Réalisation. Concrétisation. Confiance en soi. Ordre et organisation. Puissance sur les événements. Ouais. donc je dirais bien quand même que sur 2022, ça devrait euh, être meilleur. Par contre, 2021, j'ai l'impression, c'est râpé, hein, si vous me passez l'expression. C'est une mauvaise année et ça va continuer jusqu'au bout. Hein. Ouais. Donc les révélations des effets secondaires, avec les petits poissons dans le jeu précédent, j'avais dit deux mois et demi, hein, neuf semaines. Bon bah on y va, hein, c'est ça, hein, octobre, novembre, décembre. Ouais, donc on, on arrive toujours à la période décembre et puis euh, début d'année, quoi. Voilà, bon, bah, c'est mon pronostic, après on verra bien. Bon, désolé pour la coupure, mais bon, euh, je m'en suis quand même sortie euh, le lendemain, c'est pas très grave, hein. je suis restée quand même dans le thème. Courage, ne vous laissez pas influencer par les médias qui continuent leur travail de sape. Merci de m'avoir suivi. à bientôt, au revoir.